faut absolument que je trouve un miroir. faut bien euh, voir comment j'ai l'air. Ah, oh, ça, ça devrait faire l'affaire. Attention, c'est un petit peu haut. Oups là C'est bon, j'ai réussi. J'ai un petit peu fait mal aux pieds. Mmh. Ouais, mmh. je me vois. Mmh. Et ça a l'air d'aller. Bien, je pense que je suis prêt. Tiens, mais qui voilà Ah, c'est vous, le nouveau roi qui me remplace Ah oui, je suis débutant. Euh, enfin, je vais apprendre, hein. Mais oui, Mais je vais t'apprendre tout ce qu'il faut apprendre. Viens, monte Mais il n'y a pas de place. Ah oui, je sais. On peut y aller On y va. Ça toi bien, hein. On arrive Oh C'est quoi tout ce monde Ah Ça c'était candidat. Il va falloir prouver que tu es le meilleur Oh le vache Salut Babar Salut Babar Salut Ah salut tout le monde Euh bon bah je suis nouveau euh, bah. Voyons Baba, maintenant il est temps que tu rejoignes tes candidats. Allez, ouf Aïe Attendez cher ami, je vais vous aider. Oh mais qui c'est celui-là Je suis l'ange. Mmh. Oui, me voilà tout propre je vais gagner, je vais être meilleur. Bien, maintenant, vous allez être à la poubelle. Tous ceux du je veux pas. poubelle, poubelle, poubelle, poubelle, poubelle, poubelle, poubelle, poubelle, poubelle, poubelle, poubelle, poubelle, poubelle, poubelle, poubelle, poubelle, poubelle, poubelle, poubelle, poubelle. Belle. Gagné, oui. c'est moi le nouveau roi. Super, je suis trop content. Eh, mais faut pas trop se la péter quand même. Eh, c'est pas juste un, hein, c'est méchant, bobeur Bah, désolé, les gars, mais c'est moi qui a gagné. Hein. C'est comme ça. Bon, bah, au revoir, tout le monde.